Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chronologie de Starcraft et on va commencer par une race, on fera une chronologie par race donc nous commençons par celle qui je pense n'est pas forcément la plus simple mais celle qui parlera plus peut-être à tout le monde, c'est celle des Terranes d'ailleurs j'en profite dès maintenant, n'hésitez pas une fois que vous avez fini cette vidéo tout ça tout ça, mais à commenter pour me demander celle que vous voulez en... en... Enfin la prochaine en gros. Est-ce que ce sera Zerg Est-ce que ce sera Proto De toute façon je ferai les trois. Mais voilà, celle que vous aimeriez en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on va attaquer cette chronologie du point de vue des Terran. Donc évidemment, euh, ce qui est toujours difficile quand on fait une chronologie, c'est d'être à la fois exhaustif, de pouvoir bien présenter tout, mais en même temps, eh bien, de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc c'est un exercice qui est pas simple. Donc je vais essayer bien sûr... En aparté je vous me laisse la playlist Starcraft, les vidéos de différents événements que je vais vous présenter ici dans, dans la description et dans les fiches. Mais évidemment je vais essayer de rester assez synthétique. Donc peut-être que si vous commencez par cette vidéo ça peut vous aider mais il y aura peut-être aussi des trucs qui vont vous, vous allez vous dire. Mais attends, attends qu'est-ce que c'est que ça, ça enfin Tous les détails sont dans d'autres vidéos évidemment. Commençons directement, hein, vous avez la petite frise chronologique. Merci à Ivan d'ailleurs de l'avoir réalisé Donc nous allons commencer par l'année 2229 Alors vous allez me dire, selon euh, quelle datation Et eh bien c'est les datations de notre planète Et oui, parce que si vous ne le saviez pas, la datation de Starcraft C'est sur notre calendrier, donc c'est sur le calendrier euh, chrétien globalement Avec Zéro qui est euh, la naissance de Jésus, blablabla Et donc 2229, et eh bien en fait c'est notre calendrier Puisque oui, Starcraft est euh, de la science-fiction D'anticipation entre guillemets, parce que c'est du space opéra quand même, hein, mais qui anticipe notre futur. C'est pas le futur d'une autre planète ou quoi que ce soit, ou d'un truc qui ressemblerait à la Terre. C'est vraiment notre futur pour le coup. Donc commençons en 2229. Euh, en en, en l'année 2229, les euh, humains, les Terrans ne sont pas encore. Euh, partie à la conquête de l'espace et donc eh bien l'humanité est en péril puisque avec l'avancée technologique, euh, l'avancée euh, de euh, tout ce qui est du cybernétique etc il y a de plus en plus, hein, il y a des milliards d'êtres humains, on est sur plus de 20 milliards on est entre 23 et 26 milliards d'êtres humains sur la terre en 2229 et donc, eh bien, il y a d'énormes crises énergétiques, politiques, économiques, etc. C'est un sacré bordel. Euh, les pays du tiers-monde sont maintenant devenus aussi des grosses puissances euh, technologiques, etc. Donc, il y a des conflits entre les anciennes puissances, les nouvelles. Enfin, c'est un sacré bordel. Et euh, donc, il y a de nombreuses crises. Et un des moyens de régler ces crises, ça va être l'héritier des Nations Unies. L'ONU disparaît laisse place à à la Ligue des Puissances Unies, la LPU ou UPL en anglais, euh, qui est vraiment encore une fois l'héritier de l'ONU, hein, pour que vous compreniez très facilement, et de toute façon c'est pas une simplification, c'est vraiment dans l'univers de Starcraft euh, le successeur de l'ONU. Donc c'est une organisation humaine qui est tout simplement radicale, radicalisée même j'ai envie de dire, euh, sur la survie, la préservation de l'espèce humaine, et donc ce sont des humanistes extrémiste hein, sur le papier puisque euh, tout ce qui pourrait euh, avec bien sûr toutes les dérives qui vont avec ça donc euh, le génisme et autres et notamment le fait que eh bien, euh, il ne faut surtout pas altérer le code génétique de l'humanité nous devons garder euh, un ADN pur etc et donc euh, on évite euh, certaines formes de déviance euh, de, de tout ce qui est les cyborgs et tout les implants euh, on arrête on arrête les différents implants euh, mécanique et biomécanique et autres, donc on veut vraiment bloquer ça. Ce qui fait qu'il va y avoir la création du projet purification. Projet purification, c'est justement euh, la traque et euh, l'assassinat de millions de personnes qui euh, sont selon les critères de l'LPU sont déviants. Donc euh, voilà, on est sur un quatrième Reich hein, entre guillemets sur certaines euh, méthodes. Et donc, et d'ailleurs, si vous pensez que c'est moi qui fais un point Godwin. Il suffit de lire le manuel de Starcraft et vous comprenez très rapidement que c'est une sorte de... de <rire> Alors c'est pas allemand hein, pour le coup, euh, puisque c'est euh, l'ONU, mais c'est une dérive énorme c'est une dérive étatique énorme de euh, la LPU. Ça va euh, un peu se calmer avec euh, l'un des dirigeants euh, qui va euh, succéder justement à ses prédécesseurs au niveau de la LPU, s'appelle Doran Rus, ou Doran Root, je pense qu'en français il dirait Doran Root, mais Doran Rous, euh, qui est tout simplement... Euh, pour tempérer, on va dire, ses opposants politiques, va accepter le projet purification, mais plutôt que de tuer euh, gratuitement pour rien des personnes, lui, il a un projet, il a un rêve, c'est la conquête spatiale. Parce que justement, les gros problèmes de... Euh la Terre, c'est la surpopulation et autres, et donc eh bien, il serait temps d'essayer en fait de euh, trouver d'autres endroits où justement l'humanité pourrait se développer, s'étendre, etc. Et du coup, eh c'est l'un des grands projets phares de Doran Rus, c'est de relancer la conquête spatiale euh, et de même lancer j'ai envie de dire la véritable conquête spatiale, et euh, au final, alors quand je dis ça c'est en mode euh, vraiment une conquête spatiale, pas juste on met une base sur la lune, hein, c'est vraiment euh, coloniser des, des mondes. Et au final, eh bien, euh, il va envoyer donc, euh, des prisonniers qui devaient être assassinés, euh, exécutés par le projet de purification. Il en envoie en fait, à peu près 40 000, 40 000 euh, euh, condamnés, tout simplement, qui ont été triés sur le volet, vers euh, une planète hein, qui devait dériver dans l'espace pendant un an, euh, enfin, jusqu'à la planète Gantry 6. Et au final, eh bien, euh, il va y avoir un pépin euh, technique au niveau du navigateur et euh, donc euh, bah, au lieu d'avoir un voyage d'un an c'est un voyage de 28 ans euh, qui se passe, hein, donc comme vous le voyez hein, la création de la LPU en 2229 euh, les vaisseaux humains qui euh, partent dans le secteur enfin qui arrivent dans le secteur de Coprelu hein, tout simplement l'endroit où se passe Starcraft et eh bien c'est 28 ans euh, donc c'est 28 ans après donc en 2259, donc globalement euh, si mes calculs sont bons, on est sur un départ assez rapide, hein, au final c'est du 2231, euh, où on a le départ de euh, la flotte colonisatrice alors la flotte, attention hein, je vais euh, préciser, c'est quatre vaisseaux mais ça reste une flotte, hein, mais c'est une petite flotte mais c'est une flottille même, mais c'est quatre vaisseaux malgré tout, des vaisseaux de colonisation que sont le NACFAR qui va donc, euh, puisque le système le navigateur est en panne en fait qu'est-ce qui fait que ces vaisseaux vont se poser sur des planètes c'est tout simplement que le navigateur Étant en panne il trouve pas la planète d'origine Gantry 6 et du coup eh c'est tout simplement en fait tous les systèmes du vaisseau qui commencent à s'éteindre les uns après les autres parce qu'ils ont plus de jus, euh, les réacteurs euh, fonctionnent plus, etc. Donc il y a un plan d'urgence dans ce genre de cas de figure qui lui va fonctionner, c'est tout simplement recherche très rapide des vaisseaux, enfin d'analyse de monde habitable dans le coin, et les vaisseaux vont foncer dessus, euh, vont s'écraser hein, pour être tout à fait honnête dessus. Et donc on a le Nakhfar qui est le vaisseau amiral de cette petite flottille qui va se poser sur le monde de Tarsenis. Nous avons le vaisseau Argo qui va se poser sur le monde de Moria. Et nous avons enfin les deux derniers vaisseaux, le Sarengo et le Rigan qui se poseront sur Umoja. C'est tout simplement eh bien, la naissance des trois grandes nations en fait, euh, hein, humaines du secteur de Coprulu qui est situé à des années-lumière de notre système euh, solaire. Et au final, eh euh, l'ordinateur de bord qui. Euh, alors, il y a un ordinateur. Il y a le navigateur et il y a un ordinateur de bord, c'est celui qui a fait les calculs, etc. C'est celui qui devait euh, également envoyer les données vers la terre, celui qui devait euh, qui a justement aussi sauvé les, les passagers en trouvant les mondes habitables. Il s'appelle l'Atlas cet ordinateur. Et cet euh, ordinateur, lui, il est toujours fonctionnel. Et il continue d'envoyer des données vers la Terre. Vous verrez ce. gardez-le à l'esprit, ça a un rôle très important, notamment à Broudoir. Donc gardez-le à l'esprit Ensuite donc des euh, centaines D'années euh, après nous avons eh bien, La création de la Confédération Puisque les vaisseaux humains Sont arrivés, euh, sont arrivés dans le secteur De Coprelun en 2259 En 2323 Donc euh, un peu moins de 100 ans après nous avons en fait la création de la confédération alors je sais que c'est quelque chose qui pour beaucoup est un peu rapide puisque en un siècle eh bien l'humanité a réussi à passer de 40 000 personnes à tout simplement pouvoir conquérir de nombreux mondes et avoir des populations de millions d'habitants voire de milliards d'habitants sur certaines planètes faut pas oublier l'avancée de la technologie l'avancée médicale faut pas. En plus c'est 40 000 personnes On ne sait pas s'il y avait des embryons Qui étaient dans les vaisseaux de colonisation Ce qui est tout à fait possible Le clonage, enfin, vous avez tout, tout tout, tout, plein de systèmes Qui peuvent évoquer en 100 ans Un boom démographique absolument dingue Quand vous voyez le boom démographique En 100 ans par rapport à nous C'est pas forcément si fou que ça Même si bien sûr au départ on part de 40 000 individus donc voilà, je, je, je préfère le redire, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, je ne dis pas. Et euh, d'ailleurs, Blizzard n'a pas forcément toujours évoqué un petit peu ce, ce, cet élément-là, euh, mais c'est pas non plus complètement incohérent. C'est vrai que ça, en, un, en un siècle, ça peut être surprenant, mais c'est pas forcément incohérent à ce niveau-là. Donc, chaque nation, comme je l'ai évoqué, sur les différentes planètes, hein, puisque chaque vaisseau va faire émerger ses occupants et euh, chacun va commencer à coloniser euh, la planète dont. Euh, où le vaisseau s'est posé. Donc, on a la confédération qui va émerger autour de Tarsonis, hein, euh, planète très importante de l'univers de StarCraft, Moria et Umoja, comme on le disait. Et cette confédération va chercher, euh, va finalement réussir à. Enfin, ils se sont perdus de vue, hein, donc il y a un moment donné, ils vont retrouver en contact et en faire Ah, vous aussi, tout ça, tout ça. Et ils vont chercher. La Confédération qui a commencé déjà une certaine conquête spatiale du secteur de Coprulu va commencer à euh, essayer de se dire bah, ensemble singe fort <rire> Donc peut-être qu'on peut, qu peut s'unir avec Moria et Umoja. Mais au final ils sont pas trop trop chauds parce qu'ils bah, étaient dans leur coin, ils ont aussi, se sont aussi développés, ils n'ont pas spécialement eu de se faire absorber par la Confédération. Donc euh, y a, euh, la Confédération s est, s est, essuie des refus de la part de Moria et d'Umoja et ça, eh bien, euh, bon, bah, tant pis, hein, la Confédération accepte, mais la Confédération, elle continue euh, son expansion ex colonialiste extrêmement euh, agressive et qui va devenir de plus en plus agressive, et ça va inquiéter de plus en plus Umoja et Moria. Puisque le bellicisme de la Confédération les effraie, ce qui fait que Moria, qui est connu pour ses grosses activités euh, minières et industrielles, euh, va tout simplement eh bien, de peur former le Combinat Kel -Morian. Le Combinat Kel c'est le nom étatique de Moria et des systèmes alliés à Moria. Et au final, eh bien, la Confédération, euh, on sait qu'elle essaye de tout réguler, elle essaye de tout absorber. Et le Combinat Kel a très très peur que la Confédération veuille réguler euh, toutes les opérations de Moria pour pouvoir l'absorber euh, à petit feu et ça, ça va provoquer ce qu'on appelle la guerre des guildes qui euh, explose donc en année tout simplement 2485 et comme vous le voyez elle dure 4 ans 2485 jusqu'à 2489 4 ans de combat entre des Terranes, hein, une guerre alors est-ce qu'on pourrait appeler ça une guerre civile euh, si on, on part du point de vue de l'humanité oui, si on parle du point de vue de deux nations, de deux états c'est une guerre étatique en fait, hein. c'est une guerre entre euh, la Confédération de Tarsenis face au Combinat Kelmorian de Moria. Donc cette guerre des guildes a fait pas mal de morts, c'est vraiment le grand test technologique et militaire de la Confédération. Et suite à cette guerre, eh bien, le Combinat Kelmorian va devoir signer euh, la paix et il va y avoir un armistice qui sera signé fin de la guerre. Mais évidemment le Combinat Kelmorian sort grand perdant de cet affrontement et il va perdre beaucoup de possessions territoriales, beaucoup de possessions aussi entrepreneuriales puisque euh, certaines guildes qui étaient sous la protection du combina vont tomber sous les mains des, des conglomérats euh, de euh, la Confédération et donc le combinat Kalmorian est extrêmement fragilisé, il ne pourra plus vraiment rivaliser face à la Confédération et devra, euh, alors n'est pas absorbé par la Confédération, ça reste un état indépendant mais euh, bah, il perd énormément en, en prestige et, et en valeur on va dire parce que certaines colonies auraient pu, certaines colonies de la confédération auraient pu rejoindre le combina calmarien Et certaines l'ont fait Mais malheureusement ça n'a pas suffi Donc la paix est signée Le Combinat est fragilisé Et ça, ça effraie la troisième nation à savoir Umoja Qui a très très peur que le regard de la confédération se tourne maintenant vers Umoja Et du coup Umoja va créer euh, son... Parce qu'il y avait une nation bien sûr Mais va créer une nouvelle, euh, un nouveau système défensif qui s'appelle tout simplement le Protectorat Donc C'est le nom de la nation d'Umoja, le Protectorat Umojan. Mais c'est à partir de là que le nom Protectorat Umojan va naître avec cette idée et toujours cette méfiance de la Confédération qui possède beaucoup plus de territoires. La Confédération, c'est vraiment des trois, euh, des trois nations terranes. C'est celle qui possède le plus de territoires, le plus de systèmes stellaires. Donc c'est celle qui effraie le plus. Donc les, la Confédération continue son expansion, toujours plus grande. Pas de guerre entre Humoja et euh, et la Confédération, même si, voilà, on est sur, pas une guerre froide, mais on est sur les prémices, on est sur les prémices, et au sein de la Confédération, eh bien, on s'enrichit énormément, hein, les, les, les activités lucratives de, de, lucratives, pardon, de colonisation et autres, continuent, per, enfin, permettent. il va y avoir un problème de redistribution des richesses au sein de la Confédération, ce qui fait que la classe dirigeante de la Confédération va commencer à euh, s'en mettre plein, plein, plein les poches, alors ça fait un moment déjà, mais... Les, les, les écarts se creusent de plus en plus et il y a certaines contestations notamment sur certaines colonies indispensables pour que la confédération fonctionne qui se sentent lésées par rapport à la confédération qui s'en met plein les poches hein, au niveau de Tarsonis, et surtout ben, il y a aussi beaucoup de corruption chez les élus et chez les grands représentants de la confédération ce qui euh, vraiment va provoquer des rixes, va provoquer des querelles qui vont atteindre même le statut de révolte tellement ça, ça s'envenime certains, à certains endroits notamment sur Coral. alors Coral, c'est un des premiers mondes de la première expansion la première vague expansionniste de Tarsenis donc c'est l'un des mondes les plus importants pour la Confédération où il y a toute une industrie très très présente tout simplement le succès de la Confédération et notamment dans la guerre des guildes n'aurait jamais pu être aussi retentissant sans Coral donc la confédération ne peut pas se permettre de perdre Coral et Coral bah justement se dit bah, en fait on est tellement à la pointe au niveau technologique, au niveau industriel etc est-ce qu'on a vraiment besoin de la confédération Est-ce qu'on ne prendrait pas notre indépendance en fait Et ça, ça va créer beaucoup de tensions et notamment la corruption des sénateurs confédérés n'aide vraiment pas euh, à la bonne intégration de Coral et à la bonne entente donc il va y avoir Enfin, ça, il, va, il va y avoir une escalade de la violence et des dissensions entre confédérés et coralliens. Et au final, eh bien, il y a un personnage qui va euh, commencer à monter en puissance et en force sur Coral, c'est Angus Mengsk. Angus Mengsk qui va devenir un petit peu la tête pensante de la rébellion et de l'indépendance de Coral. Sauf que ça, ben ça ne plaît pas du tout aux confédérés qui vont faire assassiner hein, avec le programme fantôme, à savoir des êtres humains génétiquement modifiés, c'est pour ça qu'ils avaient été à la base traqués par le projet purification, et qui possèdent justement une mutation qui leur permet d'avoir des pouvoirs psychiques ou psioniques, et qui euh, et bien ils vont utiliser ces fantômes-là en tant qu'assassins ultimes pour pouvoir aller traquer euh, le pauvre Angus Mensk et l'assassiner afin de garder Coral sous contrôle. Ce qui va être d'ailleurs un problème, parce que au lieu de fragiliser Coral, ça ne va faire que mettre le feu aux poudres, puisque Arcturus Mengsk, le fils d'Angus Mengsk, qui était un membre confédéré, eh hein, bien... Il soutenait absolument pas son père. Il était, lui étant un membre important, enfin important de la Confédération, on va dire qu'il faisait partie de la branche politique de la Confédération en tant que prospecteur, donc justement en tant que colonisateur. Et il avait un rôle dans l'administration confédérée, mais pas non plus un des dirigeants. Il avait un grade intéressant, mais intermédiaire en fait. Et eh bien donc il était plutôt opposé à l'indépendance de Coral et il ne partageait pas du tout les opinions politiques de son père. Sauf que l'assassinat de son père va être euh, un traumatisme et un élément déclencheur très très important dans l'histoire des terrains du secteur de Coprelu. Puisque il n'y a pas que son père qui est tué. Son père était dans un endroit sécurisé, un bunker sécurisé euh, qui était compliqué à aller chercher dans une espèce de forteresse. Les assassins vont très très bien faire leur job, ils vont buter Angus Mengsk. Ils vont décapiter Angus Mengs d'ailleurs et ils vont ramener sa tête. Mais en plus de ça, ils vont en profiter pour tuer la femme d'Angus Mengs et la fille d'Angus Mengs. Donc la sœur d'Arcturus. Et ça, bah... Arcturus, il n'apprécie pas du tout en fait. Euh, sa sœur assassinée, sa mère assassinée, son père assassiné, même s'il était en désaccord avec son père, c'est des mesures extrêmement violentes, extrêmement radicales. La Confédération a voulu faire un exemple. Et ça, bah ça va complètement braquer euh, Arcturus Mengs qui euh, n'est pas du tout d'accord et ça va devenir le nouvel ennemi euh, public numéro 1 de la Confédération. Il va totalement se radicaliser, puisqu'il euh, va rallier les révoltés de Coral. Il va rallier aussi, également, il va essayer de trouver des partisans, des soutiens sur d'autres mondes qui sont également en désaccord avec la Confédération. Et il va commencer à rallier tout ce beau monde. Et en plus de ça, il va, euh, puisqu'il a des contacts en tant qu'explorateur, en tant que prospecteur, il a euh, aussi des contacts euh, vers Umoja, puisque bah, c'est aussi celui qui va s'occuper de coloniser des mondes dans les bordures on va dire extérieures de la confédération vers justement euh, le protectorat Umojan et du coup il a des liens, il a des contacts avec Umojan. D'ailleurs sa femme est Umojan et membre, enfin est native du Donc au final eh bien il euh, y a des rumeurs comme quoi c'est pas que des rumeurs d'ailleurs mais il y a des rumeurs comme quoi Arturis Ismensk est en contact avec le protectorat Umoja et il pourrait y avoir une alliance entre les mondes rebelles euh, confédérés avec le protectorat Umojan pour essayer de contre, contrebalancer euh, l'impact et la puissance de la Confédération. Et ça, euh, la Confédération, ça la terrifie. Et à ce moment-là, eh euh, on continue dans l'escalade de la violence. Et comme vous le voyez sur cette image, c'est tout simplement un bombardement nucléaire qui va être déclenché sur toute la surface de Coral, qui va se faire euh, atomiser, hein, littéralement. Et donc, eh il euh, y a des milliards de morts euh, à ce moment-là. Ce qui fait que d'ailleurs, Coral sera un immense désert de sable euh, radioactif. Et on devra attendre plusieurs années avant de pouvoir euh, tout simplement la, de nouveau la terraformer. Donc ça c'est un élément très très très important et on va pas se mentir, ça ne fait que creuser davantage euh, le, la rivalité entre euh, donc, euh, les rebelles et tout simplement la Confédération. A partir de là, eh bien, Arcturus Mensk va renommer son groupe Rebelle les, et les différents révoltés, les fils de Coral, en, en hommage tout simplement à ce qui vient de se passer donc euh, ce drame absolument euh, terrible pour euh, Arcturus Meinsk et pour la Confédération. Euh, on, ça donc, l'assassinat d'Angus Meinsk c'était en 2489. Hein. Donc c'est peu après au final la guerre des guildes, hein, c'est la suite de la guerre des guildes. La destruction de Coral et l'escalade de la violence, vous voyez c'est en 2491. Donc 89, 90, 91, on pourrait dire que c'est soit deux ans, ça dépend. Là on n'a pas forcément tous les mois, donc euh, ça peut être deux ans à trois ans, globalement, et donc la destruction de Coral se situe en 2491. Il va y avoir encore une suite avec les, les rebelles, les fils de Coral, qui vont essayer de saper l'autorité de la Confédération, même si euh, c'est compliqué de trouver toujours euh, des oreilles attentives puisque bah il y, y a tout simplement de la désinformation et de la propagande qui va être faite par la Confédération pour dire que euh, Arturis et les fils de Coral sont des terroristes, sont euh, tout simplement ce qui est. Un petit peu vrai aussi, hein, mais sont euh, tout simplement des pirates, etc. Et on va les accuser de tous les maux de la, du, du système, enfin des systèmes. Donc ils n'arrivent euh, pas, pas forcément à percer tout en étant quand même une, une épine dans le pied de la Confédération. Arrive l'année fatidique de 2499, date vraiment à retenir, hein, puisque c'est tout simplement le début de Starcraft 1. Hein, avec le premier contact, et d'ailleurs ce qu'on appelle la guerre du premier contact, puisque c'est le nom de la première guerre de StarCraft 1. Donc, on l'a dit, la Confédération sans pas être dans les rivalités intestines, et avec ce premier contact, c'est tout simplement des infestations zergues qui vont avoir lieu sur différents mondes terrestres, différents mondes, euh, Terran, je vous laisserai dans la vidéo sur, de chronologie sur les Zerg, comprendre un petit peu euh, comment ça s'est passé, mais en gros même les Terran n'ont pas conscience en fait de l'infestation Zerg. Par contre il y a quelqu'un qui a conscience de cette infestation Zerg, c'est le grand exécuteur des Protoss, donc le grand euh, chef, général en chef des armées Protoss, l'exécuteur Tassadar, qui lui a conscience de l'infestation des mondes Terran par les Zerg, et il arrive avec sa flotte et avec sa flotte, et eh bien il va tout simplement comme vous le voyez sur cette image, vitrifier le monde infecté de Chossara et c'est euh, donc dans la plus grande stupeur que euh, les Terrans ne comprennent pas ce qui leur arrive puisque euh, tout se passait bien il euh, y avait quelques petites, euh, petits conflits sur, euh, euh, un peu partout et au final il y a une flotte extraterrestre qui débarque et qui ma massacre un monde ce qui fait qu'il va y avoir un énorme ressentiment bien sûr entre les Terrans et les Protoss parce que bah, ils comprennent pas les agissements des Protoss après euh, la Confédération elle était au courant euh, de la présence Zerg et elle l'étudiait et par exemple, sur Chosara, nous avons un des grands généraux euh, de la Confédération, à savoir Edmund Yuk, qui justement était euh, en train de contenir les Ergues sur Chosara euh, en cachant la présence des Ergues à la population. Et finalement, eh bien, purification de Chossara par Tassadar et sa flotte. Et au moment où ils allaient vitrifier Marsara, la flotte confédérée intervient pour essayer de s'opposer à la flotte Protoss. La flotte Protoss, qui va, euh, alors qu'elle est en train de gagner, va tout simplement battre en retraite pour éviter justement qu'il y ait euh, qu'il y ait le moindre le moindre enfin euh, elle bat en retraite de manière assez mystérieuse au final on comprendra très vite que c'était pour justement euh, en fait ils veulent le conflit avec les érèques pas avec les terrans les terrans ne sont qu'un dommage collatéral en fait donc euh, les terrains ne comprennent pas trop ce qui se passe et pendant euh, les événements de Starcraft 1, eh bien, les Fils de Coral vont pouvoir enfin prendre de l'ampleur puisque eh bien, euh, face à la menace Zerg et à la menace Protoss, les confédérés vont protéger davantage les mondes euh, noyaux je dirais des, des systèmes confédérés, notamment Tarsonis, et vont abandonner complètement les colonies à, à leur sort. C'est une aubaine pour les Fils de Coral et Arcturus Minsk qui vont pouvoir eh bien, récupérer... Euh, les forces des différentes colonies et monter une véritable armée. Les fils de Coral euh, montent en puissance et euh, c'est ainsi qu'il va avoir une véritable force de frappe pour euh, s'opposer à la Confédération. Et il va même aller jusqu'à récupérer les données, euh, récup... enfin, les données de la Confédération sur les Ergues pour pouvoir utiliser les émetteurs psy, donc euh, des outils pour pouvoir guider un petit peu les saints Ergues. Qui sont attirés tout simplement par les émetteurs psy et donc eh bien il va réutiliser les émetteurs psy contre la confédération en envoyant des en envoyant les sans ergues attaquer des mondes confédérés des basses fortifiées et des trous là où il y ya le gros des armées confédérées et c'est notamment comme ça qu'il va envoyer les ergues sur tarsenis euh, la planète capitale de la confédération où il y a des milliards de personnes et eh bien il va envoyer les ergues afin de détruire euh, d'un coup, toute la Confédération est arrivée en plus en tant que sauveur, puisque ce n'est pas lui qui a envoyé les, les Ergues, hein. c'est tout simplement les ergs qui ont attaqué la planète. Donc comme ça, il arrive comme un grand sauveur. C'est la fin de la Confédération, et c'est la naissance de l'Empire Terran, qui est également appelé le Dominion. Mais c'est un empire, en final, puisqu'il y a un empereur, donc c'est l'Empire Terran. Ce qui est intéressant, donc, en 2499, c'est que dans le même temps, eh bien, il y a euh, l'Atlas, comme je vous l'ai dit, le navigateur interne du Nakfar qui avait... Euh, euh, qui s'était posé sur Tarsenis qui euh, est toujours présent hein, et qui alors la navette etc on sait pas trop ce qu'il en est mais l'Atlas continue d'envoyer de, de transmettre des données alors on sait pas trop si la confédération était au courant ça semble quand même se faire dans son dos et que ça semble être vraiment un programme un petit peu secret mais au final eh bien elle continue d'émettre et elle a envoyé cette information notamment le premier contact avec deux races extraterrestres, pas une, mais deux races extraterrestres, les Ergues et les Protoss à la Terre, et du coup, eh bien, ça crée un énorme choc au niveau euh, des euh, forces terranes, ou terrestres, pour euh, différencier avec les terranes du Coprulu, et notamment la LPU, qui euh, eh bien, est choquée d'apprendre qu'il y a deux races extraterrestres qui sont opposées à l'humanité dans le secteur de Coprulu, en regardant un petit peu ces, ces, colons, euh, ces, euh, ces colons, ces idiots, ces... <rire> Ces, euh, ces campagnards être aux prises avec, euh, avec les races extraterrestres, il va y avoir un véritable questionnement et c'est ainsi que la LPU va changer tout simplement, elle va s'appeler euh, la LPU se transforme et devient le DFT ou l'UED en, en anglais, donc le DFT, le directoire de euh, la Terre et au final, eh bien le rassemblement est global, hein. vraiment il y avait encore des, des nations et tout qui n'étaient pas forcément dans euh, la LPU. Là tout le monde se rallie à la bannière du DFT pour pouvoir justement combattre les Ergs et les Protoss, ou, ou en tout cas pas forcément combattre les Ergs et les Protoss, mais vraiment euh, pouvoir résister à une éventuelle invasion extraterrestre ce qui est tout à fait possible. Donc quels sont les problèmes terrestres vis-à-vis d'une potentielle invasion extraterrestre et surtout quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Donc, au créa... en final, fait, la création du DFT est assez récente dans l'univers de Starcraft. Mais c'est vrai que on, pour... on pourrait se dire que c'est quelque chose d'assez vieux, mais non. C'est juste l'héritier l... de la LPU, et donc le petit-fils de l'ONU, globalement. Donc ça, c'est dans la même année, hein. c'est pendant Starcraft 1. Arrive au où justement, le DFT a mis un an à composer une force expéditionnaire qui va être dirigée par l'amiral Dugal et le vice-amiral Stukov, et vont envahir le secteur de Coprelu en ayant bien préparé leur invasion. Alors, ce n'est qu'une partie... Des, des forces bien sûr de la Terre mais c'est une force d'expédition qui est assez euh, conséquente mais elle sait qu'elle est en sous-nombre vis-à-vis euh, de euh, de tout le secteur de Coprelu hein. je rappelle un secteur spatial c'est un ensemble de systèmes stellaires donc il y a plein de systèmes stellaires et la force, euh, force d'intervention la force expéditionnaire du DFT n'est pas assez grande en fait donc elle sait qu'elle doit préparer et mener très très bien ses assauts et être assez chirurgicale dans ses, dans ses interventions et au final eh bien en l'espace de quelques mois et avec, euh, après mûres observations, eh bien, au final le DFT va soumettre le Dominion, va soumettre l'Empire Terran qui était encore naissant, hein, et on était dans les premiers mois de la naissance de l'Empire Terran, enfin on était même euh, un peu à un an, hein, moins d'un an, et cette force expéditionnaire va faire très mal en très peu de temps, puisqu'elle va à la fois déstabiliser la plus grande force Terran, du système à savoir le Dominion, Dominion qui avait récupéré toutes les colonies parce que bah Arcturus Mengs très intelligemment qui avait dit bah en fait euh, si vous rejoignez pas le, le Dominion Terran euh, bah il y a les erg et les protos essayer de survivre sans ça. Donc c'est vrai qu'il avait réussi à rassembler tout ce qui est tout ce qui avait constitué la la Confédération mais c'était le début, c'est la reconstruction un petit peu et le DFT arrive et hop, on prend le on prend le contrôle. Et en plus de ça ce qui est très intéressant c'est qu'ils arrivent à soumettre les Ergs. alors les Ergs ont perdu entre temps l'Overmind, mais ça j'en parlerai dans la chronologie, ça concerne vraiment les Ergs. et donc eh bien, euh, le génie militaire et tactique, de, sachant, sans compter la technologie, l'avancée technologique et la force des, euh, des troupes tout simplement de la Terre, montre vraiment une énorme gestion, et au final, eh bien, ils vont soumettre les Ergs et les Protoss, notamment en contrôlant le nouvel Overmind, afin de bloquer la menace Zerg, de pouvoir l'étudier, même de pouvoir l'utiliser. Après, on va pas se mentir, la seule petite tâche euh, au tableau, c'est les Protos, parce que évidemment les Protoss seraient une force euh, de résistance exceptionnelle contre le DFT, mais les Protoss, bah, ils ont leur propre chat à fouetter, ils ont leur propre truc à faire, et d'ailleurs, l'un des, des rares échecs militaires du DFT dans ces mois, c'était les Protoss, qui avaient réussi à récupérer un cristal euh, euh, Keidarin au nez à la barbe du DFT, mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que... Euh, ils ont vraiment très très bien joué le coup le DFT et prend le contrôle du secteur de Coprelu en quelques mois. Le truc, c'est que euh, tout ne va pas bien se passer pour les Terranes pendant les épisodes de Brodoir, donc en 2500, puisqu'après la prise de contrôle du DFT, eh bien, ça se complique. Le DFT va être renversé par une alliance des, euh, de différents camps originaires du secteur de Coprelu, à savoir les restes du Dominion menés par Arcturus Mengsk, les rebelles de euh, Jim Raynor... Ainsi que des Protoss, notamment Zeratul qui, euh, qui va être forcé de combattre le DFT alors qu'il n'en a pas du tout envie. Mais il va être forcé tout simplement par Kerrigan et les restes de l'Essain Zerg. C'est pour ça qu'on appelle ça la Broudoir, hein, broudoir hein, à savoir la guerre de l'Essain. Hein la guerre des nuées et au final, eh bien, euh, Kerrigan euh, ne veut pas que Lovermind puisse prendre tout le contrôle, elle ne veut pas retomber sous le contrôle de Lovermind, donc, eh bien, elle euh, manipule Zeratul, on en parlant dans la chronologie de Starcraft concernant les Protoss, mais au final, Kerrigan va manipuler Zeratul pour pouvoir tuer Lovermind avant qu'il euh, devienne plus avant qu'il grandisse hein, et euh, pouvoir ouais, prendre, reprendre le contrôle de Kerrigan. Et la Reine des Lames va ainsi, hein, donc Kerrigan, Sarah Kerrigan va trahir absolument tout le monde. Sarah Kerrigan, ancienne, euh, ancien bras droit d'Arturus Mengs, va absolument trahir tous ses alliés une fois le l'Overmind éliminé et va devenir la première puissance du secteur de Coprelu et elle va traquer et massacrer euh, toute la force expéditionnaire du DFT. Sachant que c'est à ce moment-là aussi qu'elle aurait pu potentiellement écraser Arcturus Mengs mais là c'est comme un, un chat jouant avec des petites souris en tant que première force du secteur de Coprelu, elle va épargner les survivants elle les trahit, Elle les met à terre, mais elle ne les achève pas. Ça la fait beaucoup trop rire et ça la fait beaucoup trop marrer de pouvoir jouer avec ces cibles-là. Et elle leur réserve un sort qui arrivera bien, bien après. Donc au final, le Dominion Terran va pouvoir profiter de cette accalmie entre 2500 et 2504. Alors il se passe 3 ans d'ailleurs. Là on voit 4 ans, mais en vrai il se passe 3 ans. Ça a toujours été précisé que ça se passe 3 ans après. C'est juste que, encore une fois, entre 2500 et 2504, en fonction des mois, etc., ça peut être très rapide. Donc, euh, à la fin de 2500, potentiellement, euh, la fin de Broadway se termine vraiment en 2500, 2500, potentiellement 1. Et donc, 2504, ça commence avec oui, les événements de Wings of Liberty. 3 ans se sont écoulés et le Dominion Terran se reconstruit face à la menace Zerg. Et il doit faire face aux différents rebelles groupe rebelle notamment, eh bien tout le monde n'accepte pas euh, l'autorité d'Arcturismansk, hein, certains anciens confédérés, certains pirates, et notamment certains rebelles comme les rebelles de euh, Raynor, Raynor qui était aussi un de ces colons justement qui avait rallié la bannière des fils de Coral pendant Starcraft 1, et qui finalement, eh bien, euh, a été trahi par les... enfin, euh, s'est senti trahi par les euh, actes d'Arcturismansk, et donc... Eh bien, il se rebelle. Lui et ses rebelles vont, vont être aussi un petit peu comme les fils de Coral vis-à-vis de la Confédération. Ça va être une véritable épine dans le pied euh, des, euh, de, du Dominion Terran. À ce moment-là, il y a Zeratul, donc un euh, Templier Noir donc qu'on a évoqué juste avant qui a permis de battre l'Overmind. Et eh bien, euh, Zeratul, ce même Zeratul, va aller voir Raynor et va l'avertir de la prophétie. Hein, comme quoi, eh bien, on a besoin de Kerrigan. Il ne faut pas tuer Kerrigan puisque la fin des temps arrive et sans Kerrigan, personne ne pourra euh, empêcher cette fin des temps, donc nous avons besoin de Kerrigan. Et au final, eh bien, Raynor va partir en quête de libérer Kerrigan, la femme qu'il aime, et euh, il va chercher des, des, en gros des, euh, des reliques Xel'Naga, donc les créateurs, les ordonnateurs de la vie dans le secteur de Coprelu, des artefacts qui permettraient de déserguifier Kerrigan. Je le fais très très rapidement, hein, vous avez les vidéos bien sûr sur chaque événement euh, qui sont disponibles. Finalement... Raynor va réussir à libérer Kerrigan. Kerrigan, le retour d'ailleurs, pendant ce temps, les, les, Kerrigan va attaquer tout simplement les, les différents secteurs de la confédération, et pas que d'ailleurs. Et au final, eh Kerrigan sera libéré. Mais la menace de les Saint-Zergue plane encore, parce que même si Kerrigan, qui était à la tête de l'essain, a été court-circuité, bah, il reste des airs un peu partout. Et au final, eh bien, avec Heart euh, of the Swarm, hein, les événements d'Heart of the Swarm qui se passent donc, un an après, hein, 2504 c'est Wings of Liberty, 2505 c'est tout simplement Heart of the Swarm. Nous avons Mengs qui continue sa traque, mais maintenant c'est pas que de c'est tout simplement aussi de Kerrigan, son ancien bras droit. Et au final, eh bien, euh, il va finalement réussir à mettre la main sur Raynor, ce qui va provoquer la colère de Kirigan, sachant qu'elle pense que Raynor a été assassiné, tué par Mensk. Finalement, eh c'était de la propagande. Il est toujours en vie. Elle va finalement ravager le Dominion pour pouvoir sauver Raynor. Au moment où elle se rend compte que Raynor est en vie, eh bien, elle va on va dire un peu lever le pied puisque la Kerrigan en reine de l'âme entre Broudoir et Starcraft 2 n'est plus tout à fait la même mais je vous laisserai voir les vidéos sur Starcraft 1, Starcraft 2 et la chronologie des Ergues où je détaillerai un peu plus son rôle et donc elle lance finalement après toute une campagne, toute une année de campagne elle lance son attaque finale sur la planète Monde euh, du Dominion qui n'est pas Tarsenis comme la Confédération puisqu'il a été ravagé par les Ergues mais Coral qui a été terraformé, qui a été reconstruite par Arcturus Mensk et qui maintenant est de nouveau peuplé de milliards d'habitants. Hein. Il y a eu tout un, tout une, toute une colonisation, une recolonisation avancée. Et au final, eh euh, Kerrigan, la reine de Saints, va tuer Arcturus Mengsk et mettre fin à la tyrannie d'Arcturus Mengsk. Mais ce n'est pas la fin du Dominion, on pourrait s'attendre à un changement. Non, le Dominion continue, c'est le fils d'Arcturus Mengsk qui va prendre le contrôle, qui va prendre les manettes, à savoir euh, Valerian Mengsk. Et euh, le prince Valerian, eh bien... Euh, il n'est pas du tout comme son père et il va essayer de le montrer, il va essayer de, le, de changer le Dominion de l'intérieur. Et justement, c'est pendant les événements de Legacy of the Void en 2506 où Valerian reconstruit un petit peu le Dominion après euh, la victoire de Kerrigan. Et à ce moment-là, eh bien ils vont se prendre la guerre... Ils vont se prendre le retour d'un Xel Xel'naga, à savoir Amon, qui est un peu le, le boss final de Starcraft <rire> et qui va menacer toute vie dans le secteur de Coprelu puisqu'il veut exterminer les Terranes, exterminer les Ergues, exterminer les Protoss, en servant notamment des Ergues de Terran, puisque dans les recherches d'Arcturus Manks, eh lui qui essayait d'asseoir sa domination en permanence faisait des recherches notamment via des, des artefacts Xel'naga et autres et au final, eh bien, Amon va retourner ça contre les humains, puisqu'il va, va pouvoir en gros mind-control, hein, contrôler l'esprit de différents Terran euh, par, via ses hybrides. Ouais, c est, c est... Je, je vous passe les détails. Et donc, eh bien, les Terran vont essuyer de nombreuses attaques sur les différents mondes. Surtout le, le Dominion, mais on, on imagine que le combinat Kalmorian et le Protector Humojan n'ont pas, pas été épargnés par ces assauts. Et au final, eh bien, tout simplement, pendant Legacy of the Void, les Terrans ne vont pas avoir un rôle extraordinaire. Ils vont défendre leur monde, ils vont essayer de défendre leur monde contre Amon. Ils vont contribuer à la victoire finale contre Amon, mais ils ont plutôt un rôle de soutien, un rôle de support là-dessus. D'ailleurs, aussi pour Amon, puisque certains, malheureusement, bah, comme je l'ai dit, sont euh, contrôlés par Amon. Donc, ils n'ont pas le choix, ils se, ils se retournent contre leurs frères. Mais Raynor et euh, les flottes du Dominion de, de Valerian Mensk vont... Euh, Aider notamment les Protoss dans leur victoire finale en donnant certaines reliques, notamment la clé Xel'Naga qui avait servi, un artefact Xel'Naga qui avait servi à, à déserguifier Kerrigan et qui va servir justement à la défaite tout simplement d'Amon sur Ayur par les Protoss. Derrière nous avons euh, donc deux ans après, en hein, 2506 c'était les événements de Legacy of the Void, en 2508 c'est la suite et fin de Legacy of the Void avec tout simplement la guerre dans le vide, hein, donc c'est tout simplement l'épilogue de Starcraft 2, et donc pendant cet épilogue eh c'est euh, Kerrigan qui va euh, convoquer les Protoss dirigés par Artanis, euh, l'héritier de Tassadar, et ensuite euh, Valerian Mengsk l'héritier d'Arcturus Mainsk et le Dominion pour pouvoir rentrer dans le vide, hein, dans cette espèce de trou noir que vous voyez, pour pouvoir aller détruire Amon une fois pour toutes dans le vide. Et ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le Dominion est toujours sous la coupe, enfin toujours sous la menace, donc ils vont tous accepter, ils vont tous dire oui. Et finalement, à suite à une sacrée bagarre, on va dire, hein, suite à un conflit absolument rapide, assez rapide pour le coup, mais assez meurtrier, et eh bien on va, la coalition va vaincre définitivement le Xel'Naga fou et va tout simplement euh, ensuite tenter de nettoyer un petit peu les plaies, les blessures euh, du passé et essayer de reconstruire de chaque côté un petit peu euh, son, euh, son empire, on va dire sa faction. Et c'est aussi là que Raynor qui a enfin sa victoire finale eh bien, va disparaître, on ne sait pas si c'est une mort, on ne sait pas si euh, c'est autre chose mais en tout cas il disparaît, on n'aura plus jamais euh, de traces de James Raynor au final, eh bien, quelques mois après, toujours sur l'année 2508, nous avons le Dominion qui fête ses 3 ans d'existence. Euh, et notamment ses 3 ans d'existence... Enfin, euh, il est plus vieux que 3 ans, mais les 3 ans de régime de Valerien Mengs, le prince héritier, qui est devenu maintenant l'empereur en personne, et eh bien il va être euh, menacé de l'intérieur par une organisation, les Défenseurs de l'Humanité, qui sont tout simplement des partisans d'Arcturus de, Mengsk et des anciens fils de Coral qui sont très opposés aux changements euh, apportés par Valerian Mensk et qui sont plutôt de la vieille école on va dire et qui n'hésitent pas à sacrifier des innocents justement pour leur propagande anti-protos anti zerg et inciter justement à euh, la militaire enfin à une politique extérieure plus musclée on va dire de la part du dominion sauf que pour le coup, l'Empereur, lui, a conscience que c'est pas possible, c'est complètement fou, euh, parce que euh, en un coup, hop, les Zerg peuvent détruire le Dominion, et en un clinquement de doigts, le pire, c'est les Protos hein, qui débarquent et ils vitrifient tous les mondes Terran, et c'en est, est fini de l'humanité euh, dans le secteur de Copruilu. Donc, il y a euh, un conflit interne, et c'est notamment un des fantômes on en a parlé tout à l'heure, hein, qui, qui ont toujours été en fait un petit peu les esclaves, les jouets du pouvoir en place, hein, de la Confédération, ensuite euh, d'Arcturus Mengsk et maintenant de Valerian Mengsk, même si Valerian va faire des changements, je détaillerai dans une vidéo justement sur l'émission Nova, mais euh, Nova va réussir à protéger justement ce fantôme, euh, va pouvoir réussir à, à protéger finalement le Dominion des défenseurs de l'humanité, va finalement, et eh bien, euh, mettre fin à cette menace. En 2511, donc encore après, nous avons les événements de Starcraft Evolution, le livre qui clôture Starcraft 2 avec euh, Zagara, l'héritière de Kerrigan qui est devenue la reine de les Saints ergs hein, de tous les Saint qui va euh, appeler, on va dire, les Terrans, le Dominion Terran. Je précise bien parce que il bah, n'y a pas le combina Kelmorian euh, Morian et, et le protecteur Imogen. Hein, C'est vraiment le Dominion, de euh, Terran, ainsi que euh, les Délames, donc les Protoss, l'Union des Protoss sur un monde qui avait été ravagé par la guerre, qui s'appelle Gist. C'était un monde sans vie, hein. c'était devenu une boule, de, une boule de poussière, et qui, à leur grande surprise, eh bien, est devenu euh, un monde Eden, hein. un monde euh, paradis, avec des jungles à perte de vue, etc. Et oh, quel est, cette mal quel est ce maléfice, on essaye de découvrir ça. Et au final, eh bien, Zagara dit qu'il y, y a un moyen peut-être de... Euh, qui serait profitable à tout le monde s'il l'écoute et il y a un, une, un traité de paix plus qu'un traité de paix qui veut être signé parce qu'avant c'était plus un pacte de non-agression où personne, chacun reste chez soi et les, et les moutons seront bien gardés. Et au final et eh bien là c'est vrai vraiment un traité à bénéfice mutuel, une sorte d'alliance militaire entre les trois factions et finalement il va y avoir, je veux pas vous spoiler le bouquin parce qu'il est vraiment génial et je vous le conseille et je vais faire une vidéo dessus bien sûr euh, là il manque juste la vidéo sur Nova, sur l'émission Nova et justement cet euh, épisode-ci mais c'est juste un super bouquin, probablement l'un des meilleurs livres Starcraft donc je ne veux pas vous le spoiler mais c'est un événement qui s'appelle la guerre de un jour où les trois factions vont se remettre joyeusement sur la gueule et euh, sig finalement signer un traité de paix mais ça n'ira pas plus loin, c'est juste un traité de paix même si les relations entre Zagara, euh, le Dominion Terran et les Protoss euh, est quand même relativement OK. Et c'est la première fois d'ailleurs que les saint Saint-Zergue est aussi euh, positif, j'ai envie de dire vis-à-vis -vis des autres euh, espèces. Maintenant, la chronologie 2511 euh, bah ça s'arrête là puisqu'ensuite on a aussi d'autres épisodes qui seront en BD euh, qui sont en BD mais qui sont toujours sur l'année 2511. Donc la suite de la licence, eh bien, ça se passera après 2511, euh, soit un Starcraft 3, soit un autre opus de la série Starcraft et autres. Sachant que beaucoup de choses sont encore possibles, je vais rester du point de vue des Terranes. Du point de vue des Terranes, eh bien, beaucoup de choses sont encore possibles. Nombreuses menaces sont présentes. Alexei Stukov, l'ex euh, vice-amiral du DFT, qui a été euh, zergifié pendant les événements de Brodoir et qui a participé, euh, qui a rejoint les Saints de Kerrigan pendant euh, Earth of the Swarm et d'ailleurs Legacy of the Void aussi. Eh bien il a prévenu que un jour ou l'autre vous le savez, le DFT reviendra et il sera pas content du tout et ça sera pas juste une force expéditionnaire quand ils reviendront, ils viendront avec les gros canons, donc euh, ça risque enfin on sait qu'une menace et un retour du DFT est possible dans le secteur de Coprulu mais lui même n'est pas sous la botte de Zagara au sein de les -Zerg. Il a sa propre, il a sa propre nuée Zerg en fait, donc lui même pourrait devenir une menace pour le Dominion Terran il y a également bien sûr une énorme présence pirate dans le secteur de Coprelu, donc des Terran qui ne jouent euh, que dans leur que pour eux et il y a également bien sûr et moi j'aimerais vraiment aussi qu'on se focalise un peu plus sur le Combinat Calmorian et le Protectorat Humojan qui sont souvent un peu à l'extérieur, ils sont intégrés à l'histoire hein, le Protectorat. le Combinat Calmorian un peu drôle à jouer, bon il se fait bouffer un peu par les Ergs euh, pendant Brodoir et euh, le Protectorat Umojan lui va aider un petit peu euh, Valerian Mengsk face à Arcturus Mengsk ça fait vraiment encore une fois un gros écho Office de chorale qui était aidé par le protectorat Imojan contre la confédération, et là ils avaient aidé les rebelles de Raynor et Valheim contre son père Arcturus mensk Et donc, bah, ça serait cool un jour d'avoir aussi le point de vue du combinat Kalmorian et du protectorat Imojan. J'aimerais bien personnellement, et il pourrait y avoir de nouveau une espèce de guerre des guildes avec euh, une guerre ouverte entre protectorat, Combina, dominion. Ça pourrait être très très sympa. Voilà pour ce qui est de cette chronologie sur les Terran. J'avais dit que je ferais court finalement. J'ai fait plus long, je suis désolé, je parle trop, et pourtant c'est un exercice difficile, j'essaye de, de pas trop trop détailler, hein, parce que sinon ça dure beaucoup plus longtemps, mais malgré tout, eh bien, euh, ça reste Starcraft, ça reste un univers exceptionnel. Donc voilà, je, en plus je suis resté vraiment le plus possible sur le, euh, veux dire, le point de vue Terran, donc n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous voulez en prochaine vidéo chronologie de Starcraft, est-ce que vous voulez les Erg ou les Protos, de toute façon je ferai les deux, c'est juste l'ordre euh, que vous allez pouvoir euh, décider. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu tout ça. Personnellement ce que je peux conclure aussi sur cette vidéo de chronologie, donner mon point de vue, je trouve un petit peu dommage et là dessus Blizzard parfois a un peu de mal. Dans la licence Diablo pour le coup c'est tout à fait ok, j'ai déjà fait une vidéo sur la chronologie de Diablo. Pour ce qui est de Starcraft et Warcraft il y a des moments parfois où il faudrait des ellipses plus longues pour laisser au récit le temps de se poser. Par exemple en fait, si vous regardez les chiffres, la guerre de Guild elle a duré 4 ans entre 2485 et 2489. StarCraft 1 au final ne dure qu'un an. Le, la guerre du premier contact ne dure qu'un an. Vous allez me dire, ouais, mais Broudoir fait partie de ça. Ouais, Brood War, c'est plus la guerre du premier contact. C'est. C'est tout simplement la guerre des nuées. Alors, c'est vrai que parfois, tous les événements de StarCraft 1 sont aussi ensemble sur une période du coup de deux ans, qui s'appelle la première grande guerre, et qui fusionne la guerre du premier contact et la guerre des nuées. Mais ça fait quand même que deux ans. La guerre des guilds, c'est quatre ans. On est sur Combina Calmorienne versus. Confédération, on n'est pas sur une guerre à trois races avec euh, plusieurs factions qui se mettent sur la gueule etc, donc j'ai du mal parfois, après je comprends, l'idée c'est euh, bah, un jeu, un an, etc, sauf que Heureusement, on a quand même une, une parenthèse entre Broadway et, et Wings of Liberty de 3-4 ans. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'encore une fois, Wings of Liberty, c'est un an. Heart of the Swarm, c'est un an aussi. Après, ce qui est bien, c'est que Wings of Liberty et Heart of the Swarm sont vraiment très, très, très liés. Donc cette période-là, c'est deux ans au final. Et Legacy of the Void, bah c'est un an et l'épilogue, c'est vrai que ça c'est un peu dommage en jeu, on le voit pas très bien, on ne le comprend pas, on se dit que c'est juste après. Mais non, non, il y a aussi une transition de 2-3 ans en fait entre Legacy of the Void et les, euh, la fin, l'épilogue de Starcraft 2. L'émission Nova c'est quelques mois par contre après l'épilogue, donc pendant l'année 2508. Et il y a enfin aussi une petite parenthèse entre euh, l'émission Nova et Starcraft Evolution. Mais c'est vrai que les événements de SC1 et SC2 c'est quand même énorme et ça se fait en... en un laps de temps très très court je trouve alors qu'on est sur une échelle de guerre au niveau euh, stellaire. Donc euh, c'est un, un petit peu dommage, c'est le petit regret que je pourrais euh, énoncer vis-à-vis -vis de la chronologie sur Starcraft. Euh, pareil, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus qu'un siècle entre l'arrivée des humains dans le secteur de Corp et la création de la Confédération. Voilà, c'est mon petit truc mais sinon bah, Starcraft c'est un univers exceptionnel je trouve et vraiment incroyable. Et j'espère eh euh, qu'il continuera sur cette lancée. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura deux autres vidéos là, vous avez aussi un petit peu les, les prochaines vidéos qui sont énoncées. Donc Mission Nova, Starcraft Evolution, et d'abord le, les chronologies Starcraft pour les Protoss et les Ergs dans l'ordre que vous imposerez. Et ensuite, eh bien, on pourra avancer un petit peu sur d'autres débunkages et surtout des vidéos. Centré sur des héros Ça y est on y, on y voit le jour On y voit le bout On pourra enfin faire une vidéo par exemple sur Raynor Une vidéo sur vraiment centrée sur Kirigan et autres J'attends de finir tous les gros événements de Starcraft Pour pouvoir me lancer là dessus Et par exemple pourquoi pas une histoire sur le Combina Morian Le protectorat Aimojan etc Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le secteur de et ouais, Salut à toi internaute Alors moi je suis une imitation dégueulasse de Titus Finlay. Et je suis un sale type. Et je peux te dire que si tu likes pas cette vidéo, que tu la commandes pas, que tu la partages pas autour de toi, et que tu t'abonnes pas à la chaîne YouTube, je viens de chercher et je te mets une grosse bastos. Ouais non j'arrête là. Bisous